Bonjour, bonjour Guadeloupe. Nous gardons bel Alléluia, Guadeloupe. Soyez bénis, soyez bénis. Eh bien, nous allons saluer toute la Guadeloupe, Marie Galante, Dominique, tout côté Guadeloupe, tous les coins de la Guadeloupe. Nous gardons bel bonjour et savent que nous aimons. Je vous aime au nom de Jésus de Nazareth. C'est pourquoi ce matin, je suis venu vous présenter cette émission. Église du temps du réveil et de la postérité. Il y a les numéros de téléphone qui suivent. Auquel point appelé Pasteur Rodrigue. Et puis, vous pouvez faire un venir, viens et vois. Thème l'église, le temps du réveil et de la prospérité, viens et vois. C'est pour ça, bon matin, nous saluons, saluer, nous allons donner un bel Alléluia, restez branchés Et surtout, si y a un monde qui connaît, qui est en difficulté, qui est malade, qui est gris, qui est découragé, pointez téléphone, téléphone, appelez, disons, bonché, quand vous allez, Alléluia, comme vous avez dit, nous, c'est vous passez vous Ben, bonjour, Wada, bonjour, la Guadeloupe bonjour, la Martinique Bonjour les Saintes Marie galante, désirade, Ah ouais, désir. Et, et mm -hmm. fait pas nous oublier, yo, hein. C'est, c'est quand même, même si yo détaché, mais yo quand même, y'a qu'à dire, c'est plusieurs moments un seul corps. Mm -hmm. Alléluia. Donc, nous qu'à dire aujourd'hui là vraiment, que mondia une nous. Ça doit c'est l'unité. Guadeloupe Martinique et bon Matin là mondia montrons signe sur si l'unité et ça était très belle. Ils montrent en premier et montrent en deuxième et ça était extraordinaire. Vraiment, les autres si, ils ont voir ça qu'on dit qu'a a fait. Vine, tente, coûte et voir. Et c'est conseils conseil qu'on a témoigné. Et témoignage qu'on a dit, ce n'est pas seulement le téléphone, à part Facebook. Hein, mais témoignage mais a mais voir dans la vérité de ça qu'on a fait manifestation. Des gens qui ont été déri, des gens qui étaient malades, des gens qui ont des problèmes de doute. en fait, disant vini et vrai ça, on dit, capable de faire. Parce que le Christ nous a racheté, c'est ça. Mm -hmm. il y et j'ai jour, là, on dit, vraiment, mm -hmm. montrer une manifestation. Mais y'a un homme qui est là et qui est là, qui était à un fonctionnement qui va pas bon du tout. Qui y'a un homme qui, vraiment, pas pas qui est mais Mais aujourd'hui, là, aujourd'hui, là, parce qu'il va n'y a pas de demain qui a dit, aujourd'hui, aujourd'hui, parce que demain ne t'appartient pas. Mm -hmm. Avez-vous le temps? Vous n'avez pas le temps. Avez-vous le temps? Vous Vraiment, il compte en autres. Mm -hmm. Mais il montre les autres, et il est en train de montrer les autres en transformation. Il est en train de montrer les autres vraiment j'ai qu'à laver mon nom, j'ai qu'à transformer ou j'ai qu'à racheter. Et racheter, c'est vraiment ramener à une hygiène de vie, en cas naturellement, terrestre, mais ramener en Christ, parce que le fondement se trouve en Christ. Alléluia, car vous bonjour et que là, nous avons tant que qui est va parler, qui message. en train et voyez ça, mon petit Alléluia, et surtout nous les bénis, toutes les techniciens de ETV, et qui, qui ont une belle image, qui ont mettre une belle boucle, qui ont fait nous bien. Merci Alors bien. bon matin, c'est hein? Rodrigue, Pasteur Rodrigue, comme ça, Christ nous a racheté de la malédiction, de la loi étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, car il est écrit, regardez Adam, Galate 3, verset 13, regardez ça, qu'il a dit là, hein? « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût... » Pour les païens, son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recutions par la foi l'Esprit qui a été promis. Allez le Saint-Esprit, bon Dieu promet, bon Dieu fait nos promesses, il dit nous quoi ça, il ne peut pas laisser nous orphelins, il qu'à nous le consolateur, le Saint-Esprit qui a vivant dans nous. Mais je dis à monsieur, madame, sur le vrai vraiment transformation. Je dis à un travail pour faire de conscience, un conscience, et puis une confiance, et puis une pensée ce un travail pour faire de savoir que Christ vit en toi et en moi. Pas jamais oublier les moments où tu arrives, les moments de doute l'arrivée, les moments de maladie. Arriver, pas oublier que Christ a vivant. Dis donc. La Bible dit comme ça, dans 2 Corinthiens 3, verset 17, car c'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Hein? Nous sommes de nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es la nouvelle créature. Tu peux changer la vie, frère. C'est moi, pas et puis, un carnetotine, ni et puis, un tombe, ni et puis, un goloto. N'y a bien un gros la vie. Ça ne s'achète pas au prix de l'argent. Ça s'achète au prix de la foi. La, la foi. f o -I, La fidélité, l'obéissance et l'intégrité. Au prix de la foi que ça s'achète. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mon ami, arrêtez sous fain, Arrêtez sous ou Où la qu'on s'allait bon matin, qu'on ne va au l'argent. Allez à Adam 2, verset 8. Il a dit L'eau et l'argent est à moi, dit l'éternel. Dieu désormais. Si tu fais partie de l'armée de Dieu, à ce moment-là tu peux dire l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Comment aujourd'hui tu peux comprendre qu'on y a un troupeau pour un bon caillou et un chien qui rentre. Des et puis copant ces capitlats qui que des chiens. non, c'est berger qui un de moutons et puis qui des chiens et puis qui a pour les Mais qui m'a dit l'Éternel est mon Berger et puis où les mener combat, C'est pas moi qui a qui pour c'est berger qui nous. Alléluia. Alléluia. C'est ce que le berger devant nous. Il est bergé, il est bâton, puis un coup de bâton, les fesses, et puis il là, puis mettre en un coucou pour vivre dans les chimènes. Et si vous ne comprenez pas ça aujourd'hui, si vous ne pratiquez pas le mot de Dieu, que la vie est échec. Parce que le souffle de la vie, c'est pas ton. Personne ne peut jamais faire la grève respiration. Personne ne peut pas faire ça. Parce que le bagage est à qui dit pas tant. Regardez combien de mille personnes sont passées à qui moi à côté. Ou, qui partie à côté. Ou, et pour tout bout là. Au pas inutile. Babou Dieu la vu. Tant où était là. Et si vous avez dépassé 70 ans, il faut s'en priver pour entrer, pour baptiser, pour convertir. Regardez Pierre qui est là. Pierre était où il est bon Dieu. 50 jours avant la pentecôte. Il trouvait qu'il était dans la chambre. Votre et jutta là le saint esprit descend en l'air. et regardez il était à 12 locaux il y 12, a c'est 12 il était à 12 et lève ils ont monté dans la chambre bon dieu dit les enfants et les femmes tandis d'un bail là il à 120 comment aujourd'hui et ces 120 à ils ouvrent tout à coup eux au au ça dans le livre des actes des apôtres II. tout à coup ah, la flamme en ouais. rose. Le, le cet esprit descend et remplit tout de la puissance du cet esprit. Je dis à ah, 120 personnes dans le il, il y a au moins, au, moins, au moins 80 mouns dans le gala. Je dis à ah, vous, ne pouvez pas empêcher madame Balé. Alléluia. Vous <laughs> ne pouvez pas empêcher madame Balé, vous ne pas madame Boucher. Celle-là, il y a un sous l'antipéché à madame prêcher ben, tirer le cet esprit. Dit et ce n'est pas où vous ce n'est pas où vous retirez. Alors, écoutez bien, vous avez là, bon matin. Ça, et puis, ou quoi descend, et ou quoi, ou à d'un bâtard ou de tout à coup, hein? Pierre aussi était là. Et puis, Pierre fut rempli du cet esprit Et puis, gardez vous sens à Pierre, partia, et là, Pierre parti à prêcher, Et les Pierres étaient prêcher, Pierre arrivait devant des bougs qui étaient ouignés Jésus. Et il dit, Pierre, est-ce que c'est où il est là? Et puis, mais bien, c'est bien, mon il là. Je dis, mais qui mène ce ou parler du bon Je dis, mais oui, c'est bien moi qui l'a. Mais je ne sais pas ça vous sorti dans la chambre, parce que vous savez, je la bonne ni mon qui a fait ni à et puis de fait et puis qui et puis et puis des et puis, champagne comme ça. Et puis, il y a un café, le café, le café, le café, le a un café. Et puis, il y café. Et puis, Et puis, Et puis, il <rire> ouais. y Et puis, Pierre les, il y a un Et puis, café. Et puis, a un Et puis, il y a un café. Et puis, il a un café. Et puis, il y a a Pierre, il a dit, oui dit Pierre, mais c'est où qui voyait Jésus dit, oui, c'est moi, mais il a dit, il a la Saint-Esprit prêcher l'évangile là. Et puis, il a quand dit, oh, mon frère, que ferons-nous Et puis, Pierre a répondu, Pierre a dit, oh, vous donc. Je dis, oui, oui, oui. Nous Je mets une parole dans la bouche, Pierre. Reportez-vous donc, convertissez-vous, baptisez-vous au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour toi, tes enfants, et aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Wow, wow. Et en ce jour-là, regardez ça, il y a eu 3000 âmes qui ont mangé la vie. Parce que là, le Saint-Esprit, il se passe des choses, mon ami. Voilà, nous, sommes est là, nous, les plateaux là, voilà. il se passe des choses. Le Saint-Esprit, bah, nous, a fusé comme nous avant. En relation, en contact, en travail par l'Esprit de Dieu, pasteur Rodrigue et puis moi-même. Vous savez qui côté nous fait ça? Nous fait ça, à son place gourmand. nous partons quand on que nous, un ciel paraît et puis il dit nous qu'on s'en là. Et c'était le témoignage de savoir comment on peut travailler ensemble. C'est pourquoi je vous dis, pasteur de la Guadeloupe, pasteur de la Martinique, arrêtez bah, bah, l'église là, là. C'est mon église, ce sont mes bois, ou pas les bois, ou pas les pièces l'église donc L'église, ça, c'est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, les brebis, ce sont les brebis du Seigneur. S'il est arrêté, il est arrêté, s'il est battu, il est battu. Pas vous, même accordé quoi nous, entre serviteurs, parce que nous travaillons un même patron, un même papa, et pour nous, ni en même l'esprit. Là, qui nous esprit panique pas, ne panique des autres, panique pas, C'est pourquoi aujourd'hui, je m'accorde avec des pasteurs de la Martinique, nous travaillons ensemble. et bien, et si mon immune qui a habité et mon juste à venir, non, je dis, eh bien, restez là. Reste là. Puisque le travail même de l'église, c'est l'évangélisation. Et où est-ce qu'il fait? Il évangélise. Alléluia. C'est exactement ça. Et c'est ça qu'on va faire. <rires> c'est -ce là aujourd'hui la dire dit je ça ne veut pas. Il reste Il dit là, on va limiter. Est-ce qu'on va mettre des en bonne bouche Parce que nous ne pouvons pas aller dans le langage à nous. Allons, et c'est ça qu'on nous comprendre. Et écoutez bien ça le pasteur a dit. Le <laughs> pasteur a développé il a expliqué aux autres. C'est Jean le Christ qui a prêché. C'est ça qu'il a dit, va bah, mendé, rentrer à un bon niveau. Il a dit où bon ça. Prend l'exemple parce qu'il gamin prend l'exemple sur si bois Il y a dit où bon qu ça. Quel nom figuier, figuier là va voter, mais ben qu'il soit maudit. Mm. Il a, pas content encore. Mm. Donc je dis là quand dit maudit, a mendé. Il a dit vous êtes dépourvus de sens. Qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez pas à la vérité Qui monde qui fascine les autres Jeunes qui ont encore ou quoi ils dorment ou pas Ils savent qui ont levé et. Il n'y a pas à nous de y a Et Il dit, le temps ne, pas, ne vous appartient pas. Le mm -hmm. temps n'est pas à vous. Parce qu'il n'y a pas de temps qui vous appartient. Qui est qui a mis à nos résurrection Parce qu'elle nous va résister tous les jours. Tous les jours. Parce que je dis là gens dit à travers ça. Il dit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit maudit, Quiconque qui n'observait pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Mm -hmm. Il ne vite pas de parler, il ne vite pas de dire les choses. Mais qui j'en qu ai appliqué aux la parole là Qui j'en ai dit la parole Qui j'en ai appliqué au commandement qu a appliqué à la loi Qui j'en ai appliqué aux lois de l'éternel Kabao Qui es-tu pour juger les autres Qui es-tu pour pouvoir critiquer Mais mon Dieu a uni les églises. Et premier bidon, vous c'était extraordinaire. À cause de ce qui est en train de se produire, ce Et l'espérance, on est de viser en moins qu'à au ciel. L'unité, l'unité. Il dit où on sait. Chaque fois, il essaie pour rappeler Alliance là. Que Alliance là, ils font entre Guadeloupe et Martinique là. Alliance là, qui font entre Guadeloupe et Martinique. Donc c'est ça qui en fait qu'un bon dieu qui demande nous. C'est ça qu'il dit nous aujourd'hui, de faire alliance là ça et que nous travaillons ensemble. Alléluia. Alléluia. Eh bien, c'était le temps de la prospérité, du temps du réveil. En été, bon matin. Hein? Nous avons béni, béni, bon Dieu, pour bon de tels moments. Et nous avons un grand merci. Alléluia. Que bon Dieu a béni toute la Guadeloupe. Amen. Amen.